du chemin qu'il m'a fait traverser, de là où il m'a emmené, de ce qu'à moi ça m'a permis. Mais, je te dis, le, le, le pouvoir est au dominé, dans le sens où si moi, à un moment donné, je dis, j'ai plus envie d'être dominé, il n'est plus dominant. Tu n'es dominant que si tu es un dominé. Enfin, je ne sais pas hein, ce que tu en penses. Bah, euh, C'est très rigolo de. Non, <rire> que... <coughs> non, mais euh, tu, tu parles en fait des, des situations dans lesquelles tu remets le pouvoir à d'autres personnes en, dans le cadre de ta vie. Mais euh, c'est jamais une relation consentie, en fait, parce que quand tu le remets ton, le pouvoir à, à ton patron, euh, c'est pas parce que tu en as envie, c'est parce que tu y es contraint, euh, parce que tu as des choses qui te forcent à le faire. Oui. Tu ne fais pas de manière, de manière consentie, et tu le fais pas pour ton propre plaisir. Oui, euh, très différent oui tu fais pas peur BDSM. de perdre quelque chose, en fait. Ouais. ouais. c'est très différent d'une relation BDSM, parce qu'une relation BDSM, tu fais parce que tu en as envie. Ouais. Et tu fais des choses qui sont prédéfinies définies, en fait, dans lesquelles tu as, que tu as envie d'explorer, que tu as envie de... Par exemple, si la personne te dit bah, ⁇ je veux me faire fouetter ben ⁇ voilà, tu, tu le fais fouetter. Mais c'est n'est pas pour ça que tu vas sortir un fer rouge pour lui faire un marquage derrière. Parce que tu respectes son, son consentement. Mais ça, ça, ça, peut être, ça peut être des vraies questions, en fait, parce qu'il y a un moment où effectivement, tu, tu perds conscience. Euh, tu es dans cet état de, de trance où euh, tu peux accepter n'importe quoi. Et c'est là où l'esprit la... du maître doit... doit rester dans le contrôle. C'est que tu... pas parce que tu es parti en trance et que tu nous demandes n'importe quoi que tu... toi, en tant que maître, tu vas l'accepter. Donc il y a vraiment cette notion de, de consentement et de, ouais. de limite en fait, dans... dans ce qu'on pratique euh, qui est très différente de... d'un cadre de travail où on est dans un cadre totalement abusif. Oui, donc en fait... Non, mais, mais merci, hein, parce que c'est intéressant du coup de oui moi en fait je suis sorti du truc parce que d'un coup il n'y avait plus d'envie donc oui, coup... mais voilà tu, tu n'as plus envie et donc en plus que tu es c'est une relation libre euh, tu as le droit d'en sortir quand tu veux euh, ton travail tu ne peux pas en sortir quand tu veux tu, tu as besoin d'un chèque à la fin du mois euh, tu as besoin qu'on te, qu te donne donc ce, ce travail donc tu ne peux pas en sortir en, fait, pareil, si. Sous, en fait si on, cadre, peut, euh, on peut tous en sortir mais... en fait ou en tant que femme tu es dominée par la l'ensemble de la, la communauté, euh, tu ne peux pas en sortir même si tu en as conscience, même si tu as bien compris qu'il euh, y a des livres pour les garçons et des livres pour les filles où on t'apprend pour les garçons à conduire un camion euh, dès l'âge de 3 ans et que pour les filles il faut que tu sois une princesse avec un tutu rose, euh, ben même si tu as compris ça tu ne peux pas en sortir en fait, c'est très compliqué de sortir de ça et de toute façon tu seras tout de même payé 20% de moins même si tu fais les mêmes études. Donc il y, y a un moment où tu as un cadre qui est euh, qui n'est pas consenti, qui t'est imposé et duquel tu ne peux pas sortir, même si tu en as conscience. C'est très différent d'un cas de BDSM. Après, pour revenir sur le cas dont tu ne peux pas sortir, moi je pense qu'on peut en sortir. Mais pour en sortir, ça veut dire que tu n'as rien à perdre. En fait. C'est un petit peu plus compliqué ça, je pense. Après, n'avoir rien à perdre, c'est très compliqué. Ouais c'est très compliqué. C'est-à-dire que moi ça m'est arrivé où tu te retrouves avec des patrons complètement débiles et de faire le truc qu'il ne faut pas faire et à un moment donné de te dire « vous me faites chier, vous êtes des gros cons et je ne supporte pas ce que vous faites ». Et où la personne en face me dit bah, « je vais virer ». Mais à ce moment-là je lui dis bah, « vas-y, viens-moi ». Et il n'y a plus de levier en fait. Donc elle ne m'a même pas viré cette personne. Parce que d'un coup, il n'y a pas de levier de pression. Mais sortir... Euh, être capable de plus avoir aucun levier de pression, waouh Je crois que c'est le boulot d'une vie en fait. Bah oui, puis il y a forcément il y a beaucoup de choses que tu, tu ne peux pas contrôler. Tout ce, qui, euh, tout ce qui va être publication, tout ce que tu, tu vas acheter, tout, ce que, tout ça est forcément aussi impacté. Oui, mais je veux dire, tu peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler ta manière d'être au monde. Enfin, le contrôler. Décider. Oui, tu peux décider de ce que tu vas, tu vas consommer, mais n'empêche en qu'il fait, y a beaucoup de choses qui te sont imposées derrière. Oui, mais bon, après, t'es pas, ah obligé... pas obligé de le. Enfin, je sais pas, moi je suis dans une démarche. Non, mais j'adore, on parle de plein de trucs. Mais tu vois, dans une démarche. Moi, oui, le monde, comme ça, ça va sur la tête. Mais après, moi je suis dans une démarche où c'est con, mais. Ben je vais acheter mes légumes chez un producteur, je vais essayer de consommer le bio le plus possible, d'être sur des chaînes courtes. c'est pas ce qu'on m'encourage à faire, mais à un moment donné, t'es euh, imbibé dans un truc, mais tu peux aussi décider, attendez, moi, votre deal, là, ça ne me plaît pas, donc j'en sors. Euh, tu peux décider que euh, au lieu de t'acheter euh, la crème à euh, la papaye euh, de, de, de, de, de, de, de Papouasie, euh, ben en fait tu enfin tu, tu vois tu peux tu peux décider autrement après ça implique de changer de manière de vivre ou d'être au monde ou de ben, ça implique déjà une conscience qui est un petit peu plus élevée que la moyenne euh, donc d'avoir réfléchi à un certain nombre de sujets ça implique, après, ça implique une conscience ça c'est clair ça c'est clair je suis d'accord après effectivement il faut il faut pouvoir avoir des alternatives d'approvisionnement Mais ouais en France Tu as, as, as des enfants par exemple Est-ce que tu as des enfants ou pas Non. Bon voilà, si, si tu veux faire un cadeau à Noël à, à des enfants qui sont proches, que euh, tu veux faire un cadeau non genré, ça va être très compliqué. Un cadeau non quoi Non genré. Ah si, tu veux pas, à, si tu veux pas une boîte rose avec, euh, avec un truc euh, pour filles qui soit simple, euh, mais même, tu vas avoir des, des remarques des gens. Euh, toi, j'avais acheté des petites figurines pour les attacher pour faire des décorations dans ma chambre ouais. Donc c'est des, des, des petits... tu sais comment s'appelle mon, mon petit poney Oui J'ai joué à mon petit poney, je suis une petite voilà. fille je suis attacher les petits poney Et après on est allé dans un magasin de fruits et légumes avec mon fils pour faire les courses et euh, on a eu comme remarque, c'est pas pour toi, parce que c'est des petits poneys, donc c'est un jeu pour les filles. Oui. Tu vois, ça, ça, reste, ça reste de l'influence. Reste... Après, c'est à toi ta responsabilité en tant que parent de dire à ton garçon, non, si tu jeu jouer avec des petits poneys, tu joues avec des petits poneys. Ouais, mais il y aura toujours ces copains d'école, tu auras toujours tout un tas de choses qui vont te ramener dans, dans le... Après, je ça pense... très compliqué, même pour un enfant, pour le... de vivre ça, en fait. Après... C'est de culpabilité à jouer avec ça. Après, c'est un chemin, mmh. c'est-à-dire que je pense que, ben, quand t'as... Euh, quand t'es obligé de passer par euh, ce conditionnement-là, et après, c'est un chemin de décider d'en choisir un autre, ou d'en sortir. Je... Tout à fait, mais ça reste, ça reste compliqué. Ça reste très compliqué. À... Oui, oui, oui. Euh... Et après, euh, moi par exemple j'ai une copine qui a, un... qui a un petit garçon et où euh, ils étaient euh, pas du tout tu vois sur le côté euh, c'est un garçon il faut qu'il il avait envie de jouer avec une poupée, jouer avec une poupée, il avait envie de jouer et en fait quand il était tout petit il lui avait jamais spécialement parlé des goyens et en fait elle me disait c'est hallucinant quoi c'est euh, c'est un cliché mon fils mais on n'a rien fait pour qu'il soit dans le cliché mais je le promets en poussette, il y a des camions ou des, des, des, des, des trucs de, euh, de chantier, et il bloquait, il était là, là, là, là Et il n'y avait rien autour de lui, il n'allait pas encore à l'école, et franchement ses parents ne le mettaient pas du tout dans un cadre de euh, ouais, t'es un garçon, faut que t'aimes les camions, les chantiers de construction. Bah non, mais oui. t'as as les livres, t'as ce que tu peux voir à la télé, t'as plein de trucs en fait. Tu, tu fais non, là, il n'était pas, pas, pas encore possible. dans ces trucs-là en fait. Tu vois dans ce que les, je des, te donne dans, dans, les, dans les lectures pour les tout petites, tu sais les, les, premiers, les, les, les premiers livres que tu, tu vas les premières images. Oui mais sauf que si tu lis, lis un petit peu autant... qui pervient, en fait. oui, mais sauf que si tu lis autant des histoires dites pour les garçons et dites pour les filles, et malgré tout, il y a un truc où c'est wow les camions quoi. C'est bizarre quand même. Tu vois Non. <rire> bah je sais pas, notre fils, ça il... va, y a pas de problème, il joue avec des poupées, ça... il s'amuse bien aussi, et euh, voilà. Ben bah oui, non parce mais qu on... parce qu'on lui dit qu'il n'y a pas de honte aussi à jouer avec ce qu'il veut quoi, c'est après. Non mais. Il ne pas à jouer avec un truc ou un autre, hein. il choisit librement ses jouets et ce qui lui envie. Ouais, non non mais moi ce que je voulais te dire c'était juste que c'était rigolo, c'est que ce gamin est absolument pas euh, mis dans un truc pour les gars, vraiment ses parents étaient pas du tout là dedans quoi, c'est euh... et que en fait c'est euh... Après, oui, il y a l'inconscient collectif, il y a... Il y, a... que... ouais, y, y a beaucoup de choses, en fait, qui orientent tes choix, en fait. Mais que de lui-même, tu vois, il était encore dans la poussette et tout, et de lui-même, ce qu'il faisait bloquer, c'était les camions, quoi. Et où ma copine, elle me disait, mais j'hallucine, c'est un truc de fou. Alors que, justement, on a tout fait pour pas qu'il soit dans les camions, c'est pour les garçons, quoi. Ouais. C'est ça qui est... Ouais, c'est son kiff, c'est les bon, hein, c'est... <rire> Il aime ce qu'il veut après, c'est du bon que c'est son choix, c'est pas quelque chose qu'on l'a norme euh, enfin, on, on, on lui a dit que c'était la norme pour un garçon d'aimer les camions de chantier, voilà C'est son droit après d'aimer ça, mais il faut ouais. et euh, euh, toujours et là tout à Moi j'ai une dernière question après, parce que là on a grave dévié euh, où tu ouais, dis... ouais parce qu'on devait parler de Chivari à euh, la <rire> On en a parlé un peu. <rire> Mais on a parlé pas mal de BDSM par contre. Ouais. Et euh, quand... Euh, où tu dis que c'est une relation donc, qui est décidée, quoi le plaisir, et du coup c'est totalement un autre cadre que, euh, que dans un cadre sociétal, il y a des choses qui sont imposées, etc. Mais quand tu es sur un truc de... Est-ce que toi tu connais ces systèmes des contrats, par exemple Les contrats... Ah, ok. euh, tu vois ce dont je veux parler Oui oui Et si par exemple tu as un contrat de 1 an, deux ans et qu'à un moment donné et tu dis non mais là en fait j'ai plus envie, comment ça se passe Alors nous on ne fonctionne pas en fait, on n'a pas, pas fait de contrat entre nous ouais. euh, parce qu'on vit en couple et que c'est des choses sur lesquelles on échange en fait euh, journalièrement ouais. et on se laisse le, justement la possibilité d'évoluer selon nos envies et selon nos, nos besoins euh, donc un contrat, en fait, c'est fixer des choses dans le cadre d'une relation plus ou moins éphémère euh, Enfin, pas... En tout cas, c'était fixer les choses ouais. euh, Nous, on n'avait pas envie de fixer les choses, justement, on se laisse plus de liberté Peut-être aussi parce qu'on est libertin, justement, euh, d'autre part ouais. euh, euh, Voilà, on n'a pas envie de se, se fixer de limites, on n'a pas envie de se fixer un cadre euh, c'est pareil, on n'a pas de safe word euh, non plus. Généralement, en MDSM, on a un safe word euh, donc un, un mot de sûreté en fait, euh, non, qui permet de tout arrêter euh, si, si on va au-delà de, de ses propres limites. Euh, nous, on n'en a pas parce que tout simplement, on considère que non, c'est non, non, et que oui, c'est oui. Donc si, si on a envie d'arrêter quelque chose, on, on, on se dit non, et puis euh, on en parle, il n'y a pas de problème. Euh, oui, en sens, fait, si du coup, c'est... Euh... Ça nous semblait du folklore, en fait, ça. Ouais. C'était pas dans, dans ce qu'on avait envie de pratiquer entre nous. Mais après, chacun son cadre et chacun, chacun ce qui lui convient. Et euh, ouais. Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu me disais sur le BDSM, c'est quand tu disais que le, le dominant, en fait, au final, il est garant... Euh, il est, il est garant des limites de l'autre. Es il est garant de l'intégrité physique Exactement, j'allais te dire de l'intégrité. Il est garant de l'intégrité de celui qui se soumet, et du coup, il est garant aussi des limites. C'est-à-dire, quand tu disais, t'es en transe et d'un coup, tu vas demander des trucs, mais toi, en tant que dominant, euh, tu, tu sais que non, parce que quand, elle va quand il ou elle va sortir de la transe, ça va pas le faire du tout, donc ça, c'est non. Et ça, je trouve ça euh, hyper... J'avais jamais... Euh, euh, ouais, que je... En fait, tu as, as aussi un accompagnement à la, la sortie de la transe aussi, parce que c'est quand même quelque chose qui est, qui est très fort euh, et qui peut durer. Euh, moi, je vois avec, avec Delphine, ça peut durer plusieurs jours en fait. Euh, donc, ah y a ouais. vraiment un accompagnement. Euh, plusieurs, plusieurs jours a... de transe ouais, ouais, ouais, vraiment, tu, tu... Ah, bah, pour retrouver pleine conscience, euh, mais il pas... y a plusieurs personnes comme ça. D'accord. Donc, ça, euh, ça, ça peut être. Euh... Ça peut être long en fait. Il y a, il y a un vrai accompagnement, ce qu'on appelle l'aftercare en fait. Le, le, le soir après, euh, après une séance BDSM, il euh, n'y a pas que euh, masser, mettre de la crème sur des parties endolories. Il euh, a pas que. Il euh, bah, ben, y, y a tout un accompagnement euh, psychologique en fait où euh, tu peux avoir euh, des frissons, euh, tu peux ne plus bouger parce que tu es un peu un peu transi comme ça, donc. Euh, c'est accompagner la personne au lit, c'est lui faire des caresses, lui apporter une boisson trop chaude, euh, euh, ouais. à chaude, lui l'amasser, l'aider à raterrir en fait. Ouais. Ça peut être très long en fait. Et du coup toi le, le shibari rentre, j'y reviens un petit peu. c'est Ouais, je regarde l'art. <rire> du coup toi le, le, le shibari... Tu vas faire en deux parties, celui-là. Quoi Tu <rire> vas faire en deux parties Ouais. <rire> du coup toi le, le shibari ça rentre dans la pratique de BDSM ou c'est... Encore un cadre à part Non pour moi c'est un cadre à part parce que... Euh... Alors je peux m'en servir en fait, dans un cadre BDSM mais ouais. je peux m'en servir dans un cadre libertin aussi où ça va être plus sexuel euh... donc voilà et puis ça peut être juste, euh, juste un plaisir vraiment des cordes euh, entre nous quand on va en forêt que je suspends des films dans les arbres euh, c'est vraiment le plaisir de la corde en fait il y, y, y a un plaisir propre à ça, à se faire attacher y a, y a, ça reste BDSF, enfin ça reste de la domination, mais euh, ça ne va, va pas être pareil, c'est une autre forme de, de domination et d'abandon. Et ça serait, le... Ouais. Ça serait quoi, tu... le plaisir de la corde, du coup, c'est par le... le... Du coup... Enfin, toi, il y a le plaisir d'attacher, peut-être du contact, de la matière, mais du coup, c'est le plaisir de l'attacher, du coup, c'est... Euh... Parce que moi, il est loin pour moi de l'attacher, c'est pour ça je ah, pense que je ouais, Tu essayes en fait, pour, euh... mais ça reste, ça reste une autre forme de transe en fait, on, on, revient, on revient toujours sur ça en fait. Il y a un moment où, euh, où tu, tu as dû lâcher prise en fait parce que tu n'as plus, plus le contrôle de, de ton corps, ouais. euh, tu es vraiment immobilisé et euh, après tu as en fait tous les effets d'apesanteur quand tu es en suspension. C'est là où c'est important aussi, c'est que cette notion de douleur que tu évoquais au début ouais. euh, Les suspensions en fait si elles sont bien faites, normalement il n'y a, a pas de douleur à moins que ce soit volontaire après de, de créer une douleur avec euh, soit des jeux d'étranglement Toi tu choix, joues sur, euh, dans ta pratique, tu joues sur la douleur ou pas toi Ça peut dépendre, ça, ça, avec Delphine ça, on peut le faire, euh, avec d'autres personnes non parce que, tu... que j'ai pas envie de faire ça, <coughs> parce qu'il y a un risque en fait qui est, euh, qui est pas... Bon, ne serait-ce que dans les suspensions, il y a une prise de risque euh, qui, est, qui est plus importante. Euh, et puis après dans les, dans les jeux plus BDSM, il y a une prise de risque aussi qui est plus importante. Euh, et ça je suis prêt à l'assumer qu'avec Delphine. Si jamais il y a un problème, si jamais je la blesse, si jamais il se passe n'importe quoi, euh, je veux pas que ça arrive en fait avec une personne qui ne soit pas ma compagne. Ouais. Parce que euh, derrière c'est l'hôpital, derrière c'est des soins, derrière c'est plein de choses ouais. et, euh, et ça il faut, faut l'assumer aussi en tant que dominant. c'est pas, pas juste prendre euh, son plaisir Il y a un moment où derrière il faut assumer les conséquences de, de tout ce qu'on fait dans ces pratiques Et du Donc, coup ce, Ces choses-là je les limite en fait avec d'autres personnes, pas prendre justement de risques inutiles et du coup, euh, bah, c'est là une question me vient, de ce que j'ai compris, tu attaches d'autres personnes que tu accompagnes. Oui. Bah tu. As, je sais pas, tu as peut-être vu un peu des photos sur le blog Oui, j'ai vu ou des, des photos. Oui, c'est vrai que oui c'est vrai, c'est con. Mais euh, mais est-ce que euh, tu domines d'autres personnes que tu accompagnes ou pas, par contre euh, Oui, oui, ça peut arriver. D'accord. Tu domines d'autres D'accord. Non mais voilà je savais pas s'il y avait une... quelque chose de. D'exclusif, bon c'est pas forcément bon, euh, dans, dans non, le cadre alors ça mais... notre cadre à nous. Euh, je pense que ça généralement le BDSM reste quand même une relation à deux. Ouais. Euh, une relation exclusive parce qu'il y, y a un vrai abandon, il y, a... il y a des choses qui sont très profondes en fait entre, entre les personnes. Et euh... pour le dominant, une vraie responsabilité de la personne aussi. C'est ça, c'est ça. Au-delà de la donc... séance en plus en général. Ça va bien plus ouais. loin que le temps ouais. d'une séance. Ouais. C'est ça, c'est ça. Donc, moi je le définis en fait, le BDSM pour moi c'est vraiment le, la relation entre Delphine et moi. Ça reste quelque chose de, de très intime et après tout ce qui est libertinage, c'est des choses qu'on se tourne entre nous, euh, avec d'autres personnes en fait. Et, et souvent en fait on arrive maintenant à un équilibre, on a une domination soft, euh, en tout cas pas la même domination que je pourrais avoir avec Delphine. Euh, avec d'autres d'autres personnes avec qui ont fait un, un mélange libertinage BDSM. D'accord. Oui alors que le Shibari du coup d'attacher d'autres personnes c'est pas il c'est quelque c'est c'est moins. Ça peut si être bien. pour le plaisir de faire une belle photo. Voilà il être... y a le côté esthétique aussi de, parce qu'à chaque fois que tu prends en photo t'es c'est créa... toi qui les fais les photos. Euh, pas forcément. Il y, a, il y en a que je fais moi-même et il y en a d'autres qui sont faites par un photographe avec qui je travaille. Olivier Parent, c'est ça Olivier Parent, oui, c'est ça. D'accord. Ah ouais. Oui, et du coup, il y a vraiment aussi un côté euh, esthétique, esthète, en fait, dans la corde. C'est ça, ça. En fait, quand on va faire des photos avec d'autres modèles, euh, donc d'autres femmes en fait qui, qui vont se faire attacher, il n'y a vraiment pas de, de relation de domination. Euh, là on se met vraiment dans un cadre égalitaire, on est vraiment en confiance, euh, euh, euh, d'ailleurs je discute très loin, préalablement avec elle, euh, sur, le, sur ce qu'on va faire comme type tâche pour que ça leur plaise, qu'est-ce euh, ouais. qu'elle est qu prête à montrer sur la photo parce qu'on euh, n'a pas forcément envie de dévoiler toute son intimité, euh, donc voilà, y a, y a un, on définit beaucoup de choses au préalable et ça reste, euh, ça reste dans un cadre esthétique. D'ailleurs, je Tiens, je, je t'avais euh, mis de côté des, des cordes, euh, on, va, on va montrer même si c'est un peu sur la fin de la vidéo C'est pas grave <rire> Je sais pas si tu pas un petit peu oh, voilà. Ouais je on vais va voir, manger. et ça c'est quoi, c'est du Là c'est des cordes, cordes en jute, c'est des cordes japonaises que, que j'ai, donc c'est celles vraiment que, avec lesquelles je travaille le plus